La Chambre de métier et de l'artisanat assure des missions de service public essentielles. Nos conseillers proposent aux chefs d'entreprise artisanale, à leurs conjoints et à leurs salariés, un ensemble de prestations adaptées à chaque étape de leur vie professionnelle. Que ce soit pour entrer dans la vie active avec l'apprentissage, devenir chef d'entreprise artisanale, développer vos projets ou transmettre votre entreprise, la chambre de métier et de l'artisanat est à vos côtés. Apprentissage, formation initiale, formation continue, création, reprise, développement, transmission, la chambre de métier et de l'artisanat est le partenaire de tous vos projets. Nos services vous accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Masse de la Garigue Nord, 9 avenue Alfred Sauvy à Rivesaltes.